En géographie, l'échelle, c'est-à-dire la dimension choisie pour observer un phénomène, est très importante. Pour appréhender correctement une situation géographique, il faut souvent faire appel à une large palette d'échelles, du local au mondial, en passant par le national. Par exemple, lorsque l'on s'intéresse à la répartition de la pauvreté dans le monde, l'Amérique du Sud apparaît certes plus pauvre que l'Amérique du Nord et que l'Europe, mais semble nettement mieux s'en sortir que l'Afrique. De même, à l'échelle continentale, on peut aussi parler d'échelle régionale, le Brésil semble mieux s'en sortir que la Bolivie. Une analyse qui se contenterait de l'échelle mondiale ou de l'échelle régionale pour étudier ce phénomène ferait l'impasse sur des clés de compréhension importantes. Ainsi, à l'échelle locale, cela n'empêche pas l'existence de poches de pauvreté importantes, comme c'est le cas dans la favela Jacqueline à Sao Paulo. En conclusion, on voit donc que la démarche multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles, est caractéristique de la géographie et permet une analyse plus juste du phénomène étudié.